Ça va pas, qu'est-ce qui s'est passé Bah ça fait bizarre de la laisser ah, Il s'est rien passé en fait, tu chiales juste parce que tu l'as déposé à la crèche Bah oui sale <rire> oh, con Non mais je te jure, il y a des super gros costauds par rapport à elle, ils marchent comme des Godzilla. là ils vont finir par l'écraser, ils vont lui tomber dessus. Elle est toute petite. Bah c'est ça la vie, on se fait marcher dessus et il faut se relever. D'ailleurs, c'est presque beau quand j'y pense. Non mais il se passe forcément plein de trucs qu'on voit pas et qu'on nous dira pas d'ailleurs. Juste avant de partir, là, il y a deux gamins qui ont failli lui tomber dessus deux fois. Oui, dans la journée, il doit se passer des trucs comme ça. Elle doit pleurer, wow. se cogner, wow. euh, se sentir seule, euh, c'est la vie. D'ailleurs, c'est presque beau quand j'y pense. Oh, ça suffit maintenant Non mais en plus, ils font des gestes, là, complètement improbables. Là. Euh, nanana, ils vont finir par lui en mettre une dans la tête, là, à un moment donné, elle va être traumatisée. Non mais c'est une crèche, c'est pas un ring ou un dojo. Non mais c'est l'enfer, je sais pas comment elles font pour tenir les nanas, il y a des gamins qui pleurent en continu tout le temps, ça chiale, ça chiale, ça chiale, il y a onze gamins qui pleurent en continu. Mais je croyais qu'ils étaient douze. Oui ils sont douze, mais la nôtre elle pleure pas, elle est parfaite. puis si tu voyais... Tous les gamins là qu'on est tout gluant glu, glu, hein, là, on dirait Ghostbuster là, y en a... ils vont foutre de la mort partout et elle, elle va finir par être malade. Eh ben c'est bien, ça lui fera son immunité. Comment on fait pour être sûr qu'il n'y a pas un inconnu dans la journée qui va rentrer pour nous voler notre bébé Bah ben on sait pas, c'est un peu le suspense de la vie, l'excitation, vais-je retrouver mon enfant ce soir Ah et ça, ça te fait marrer tu rentres, tu passes devant le bureau de la directrice, du coup, hop, bouffée de chaleur, t'es stressé, t'as chaud. Tu passes devant un parent ou une auxiliaire de périculture, hop, stress, t'as chaud. Tu te demandes si ton gamin, il est assez couvert ou pas trop couvert, ou s'il est bien habillé ou pas trop habillé pour la crèche. Et du coup, bah, t'essayes d'être un parent un peu communicant, tout ça, donc t'essayes de parler à ton enfant, mais faut pas trop lui parler bêtement, ni trop lui parler adulte. Je me sens jugée, je me sens scrutée, franchement, c'est... Oh, ça me stresse, je crois que j'ai des plaques qui reviennent. Regarde. Yeah. Écoutez, mademoiselle, euh, on va s'arrêter là. C'est 90 euros. Hein. Mmh. On reprend rendez-vous. Et puis pourquoi on n'a pas le CV des nanas Je suis désolée. On laisse notre enfant à des gens qu'on connaît pas. Il faudrait qu'on leur fasse confiance comme ça, là, tout de suite. là. Non, mais tu t'inquiètes pour rien. J'en ai repéré une ou deux. Elles ont l'air super sympa. Ah ouais La petite blonde aux yeux bleus ou celle qui a les jolies petites fesses C'est pas la même. Mais celle-là, c'est la même Et du coup, euh, tu m'as pas parlé des surchaussures mais sur chaussures, pour ça c'est super hein, parce que du coup tu viens de la rue là, c'est dégueulasse, tu mets tes chaussures et tu salis pas. D'accord. Et du coup tu t'es dit euh, je vais les garder. Oh merde <rire> Tu les as depuis quand J'ai fait les courses au monopole. <rire> bon tu sais quoi C'est moi qui l'emmène demain. Ah ouais Ouais. Ouais. Bah t'as intérêt de tenir un carreau hein. Pas de blagues, pas de vanne pourrie. essaye de faire un petit peu comme si t'étais normal. j'avais pas à partir Je regardais derrière la fenêtre et il y avait des enfants ils bougeaient très fort et très vite et ils prenaient des jouets ils les jetaient j'avais peur qu'ils allaient la taper allez ça va aller si tu veux on ira t'acheter un petit pain au chocolat pour le goûter ils sont méchants les enfants